Nous bénissons nos bons Dieu qui battent une opportunité pour nous capables de ensemble matin hein? Et non seulement pour nous ensemble, mais pour nous capables partager la parole. Donc, nous avons passé un bon moment en présence de que Nous avons chanté des Donc, c'est moment qu'on a pour nous capables de recevoir vie Gagne pour nos matins comme, comme message. Donc, nous espérons que vous êtes disposé, disponible, pour capable joindre message PAO dans ce que bon Dieu voulait pour le peuple matin. Donc, j'ai entendu l'évangéliste à table de dans prière, donc nous gagnons nous une série de messages que bon Dieu Inspirez nous pour nous prêcher l'église là depuis quelques temps. Bon, bien entendu, je ne pense pas que nous avons faire tout le temps ça. Bon, que je pense que nous avons fait tout le temps ça. Bon, est que je pense que nous avons fait tout le temps fini. Et... Bon, nous espérons que, je me bat, que je me fini. Et... Bon, nous n'avons pas fait tout le temps encore. Ça se Ok. Donc, sujet A c'est soyez libres. C'est ça le sujet, c'est soyez libre. C'est une série de messages que bon Dieu t'a inspiré, nous, pour nous prêcher depuis un mois décembre. Depuis décembre, si t'as devant l'âme, t'as joué et puis t'as adoré. Et puis, je bon Dieu a demandé pour me faire ça, mais des fois, les bon Dieu t'a de nous des fois, on toujours à, à faire logique? A fait, tu à etc. Mais au final, c'est ça, bon Dieu, Vléa, c'est lui-même qui, qui a fait. Amen. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Anandine, ça avec moi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous, nous avons fait plusieurs interventions déjà à côté que a parlé de cette liberté bon dieu lui même baille et que la dernière fois c'était 3 mars 3 mars côté que nous t'ai partagé avec nous, une liste de versets qui parlait côté que nous t'as parlé de, de la liberté face à la pauvreté donc nous t'es parlé de liste de versets qui t'a parlé de, de questions ça qui t'es parlé de dieu notre dieu qui est un dieu de richesse c'est un Dieu d'abondance donc nous espérons que vous prenez le temps dans le jour qui est passé pour te lire le texte bon bien entendu matin nous n'a pas vraiment entré à fond dans le texte nous pas vraiment entré à fond dans le texte Je seulement rappelé le texte et puis nous partagé directement ça que bon Dieu confie nous pour nous partager avec le matin euh, texte de base là c'est Jean 8 verset 36 Noté 2 Corinthiens 8, verset 9, noté Marc 10, verset 17 à 24, noté Philippiens 4, verset 19, 1 Timothée 6, 17, Apocalypse 2, verset 9, Apocalypse 3, verset 17, 18, Genèse 26, verset 13, Genèse 36, verset 7, 1 Roi 10, verset 23, 1 Chronique 29, verset 28 le chronique 32 verset 27 Somme 62 verset 11 Somme 112 verset 3 proverbe 11 là proverbe 11 verset 24 notez Bible proverbe 22 verset 2 Jérémie 9 verset 23 Malachi 3 verset 6 à 12 donc c'est ensemble de textes peut-être qu'il y a que non va cité, ou bien qui échapper nous donc c'est en gros ensemble de Texayo que nous t'es qui t'ai parlé de notre Dieu qui est un Dieu de richesse, bien que un pile monde pense que depuis que nous avons servi bon Dieu, c'est normal pour que nous, nous, nous, nous vive de manière constante dans la pauvreté. Mais le même si nous avons beaucoup entré vraiment à fond dans le texte, mais une fois que nous avons commencé à c'est sûr certain que nous avons commencé à comprendre la philosophie, nous avons commencé à comprendre le sujet. Donc, soyez libre face à la pauvreté. Donc, c'est un sujet qui est très large, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, si vous pas capable de commencer, vous ne pouvez que pauvreté, vous pas capable de reposer à ce qui richesse. Donc, nous voulons dire exactement. C'est comme si le message que nous avons le matin pas un message que nous, que nous, que nous avons comme à l'ordinaire. Donc, nous voulons dire exactement ça que bon Dieu lui-même, lui, même lui inspiré nous pour nous dire avec le matin. Donc, pour être libre face à la pauvreté, il y a deux concepts clés que vous devez saisir. Il y a deux concepts clés que vous devez comprendre. Premier, c'est la réalité. Deuxièmement, c'est la mentalité. Premier, c'est la réalité. Deuxième, c'est la mentalité. Donc, ça n'a pas dit là, c'est pas, pas dans le livre que nous lisons. Okay? C'est pas dans le livre que nous lisons. Donc, c'est des inspirations que bon Dieu lui-même libère nous. Donc, nous espérons que même bon Dieu ça permettre que vous comprendre. Pour libérer face à la pauvreté, il y a deux concepts clés que vous doit comprendre c'est la réalité et la mentalité. Est-ce que l'Église a dit réalité et mentalité? Réalité et mentalité. Ok, je pense que j'aime à Si quelqu'un qui t'a écrit, écrit, capable d'écrire quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas parler rapide. Pour que nous ne pouvons pas dire ce que nous devons dire exactement. La réalité et la mentalité. Donc, la réalité est externe. La mentalité est interne. La mentalité est interne. La réalité est externe. Et c'est la mentalité qui fait toute la différence. Bon, je vais bénir l'église là. Hein? La réalité, la mentalité. La réalité est externe alors que la mentalité est interne. Donc, la réalité est visible alors que la mentalité est invisible. Donc, c'est ça que j'ai gagné à l'intérieur de moi, qui c'est la mentalité alors que la réalité c'est ça qui paraît aux yeux de tout le monde. C'est ça qui sautait aux yeux, qui c'est la mentalité. Donc, nous sommes réellement pauvres, pas parce que forcément nous vivons la réalité d'un pauvre, mais parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. Dieu bénit-nous. Nous sommes réellement pauvres, pas parce que nous vivons la réalité d'un pauvre, mais c'est parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. Donc, être riche et être pauvre, c'est d'abord une question de mentalité. Une question interne. C'est ça qui va faire réellement la différence entre quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est riche. Donc, en pile monde, c'est peut-être là, il faut accentuer sur la réalité. Pour être capable de catégoriser soit un riche, soit un pauvre. Mais la réalité peut être passagère. La mentalité est capable de beaucoup plus durable que la réalité. Donc, ma première face là, nous sommes réellement libres, réellement pauvres. Pas parce que forcément nous vivons, dans, nous vivons la réalité d'un pauvre mais parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. La mentalité peut changer la réalité, tout comme la réalité influence la mentalité. Mais la mentalité est plus puissante que la réalité. La réalité peut être trompeuse, uniquement visible, mais la mentalité ne trahit pas. Pendant notre intervention, premièrement, ça me bloque, me bloque. sous lit, interniser façon ou même ou penser façon de penser. Une façon, ce qui sortait même méditer, ce qui ça, ce qui ça qui tout le temps, ce qui ça ou accentuer l'esprit. C'est notre mentalité qui nous tient en captivité. Mais non, notre réalité. C'est mentalité ou façon penser, façon de, penser, la, façon de voir la vie, la façon on voir les choses qui sont en captivité, et non ça peut-être où vivre. Parce que si ça va vivre aujourd'hui, c'est eux même qui demeurent dans la mentalité, donc ou appelez pour faire tout le reste de à vivre la même réalité. Est-ce que vous avez compris ça, Mme s'il après, pour ça, me encore. Donc, si ça va vivre aujourd'hui, c'est lui même qui seulement n'a Donc, ou appeler si c'est le qui domine mentalité, ou, ou appelez pour faire toute vie à vivre la même réalité. Donc, aujourd'hui, si vous avez besoin de 10 000 dollars, vous avez besoin de gagner. pas gagner. Donc, si vous toujours a vivre avec la même mentalité que vous pas pouvez pas gagner 10 000 dollars, vous appelez pour demeurer dans le ce cercle. Vous appelez pour demeurer dans le cercle. Donc, il faut que nous pile attention face à ce que vous vivez comme réalité et ce que vous gagnez comme mentalité. Donc, nous Notre réalité, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que les autres voient, perçoivent. Mais la mentalité, c'est ce que nous croyons. Ce que nous cultivons, ce que nous méditons. Parole de bon Dieu abban, y a besoin de camionnette sur Delma. Prends notre camionnette sur Delma. Et dans une camionnette là, je sais l'Esprit de Dieu a parlé avec moi. Et puis râler, râler râle en plume. Je parle un livre parce que je ne vais pas un livre dans le même M'écrit tout ça dans le livre. Là. Donc, c'est deux paroles que vous mettre en pile accent sur vous et qui appellent pour transformer la vie. Yu, façon que le Saint-Esprit de Dieu aide au capable comprendre yu. Donc, réalité mentalité. Donc, nous ne pouvons pas parler en pile ça, de bagaille message. C'est deux mots ça seulement. Réalité mentalité. Nous espérons vous va bien comprendre ça que Bon Dieu veut partager avec vous là. Nous sommes la résultante de ce qui baigne notre être intérieur. Ça va penser c'est ça est. Ça va méditer c'est ça est. Donc si vous va penser comme un pauvre, donc vous êtes un pauvre. Donc même si mon terrain doit ouais que ou cas de mesure est dans mais pourtant on sont pauvres. Parce que être intérieur, l'esprit, réflexion, méditation, c'est de bahia qui est aussi pauvre. Donc ça qui imprégne être intérieur, c'est le résultat de donc si chaque jour on va réfléchir ou on va méditer que on va devenir un dans la vie donc c'est vrai que vous prêter on pas, mais là que vous à de grandes choses. Donc pensez, penser à de grandes choses. Là c'est comme si ce sont sorte d'énergie qui vient dégager à l'intérieur de vous-même, qui pour pousser à l'action, qui peut pousser à l'aventure, pour que. Vas pas sur l'aventure non Ki bou, ki bou ki pou abstract, qui vous de de poussez à l'aventure pour que ça que qui a bouillé en dans l'an pour finit par accoucher. Parce que ça qui a bouillé a bouillé en dans ça qui a bouillé en dans l'an, c'est ça qui a bouillé en dans l'an, c'est que a bouillé en dans Et moi, je dis, deux mouns qui devenaient de grands choses, aujourd'hui, font-ils rejoindre avec eux. Je dis, depuis qui leur a nourri bagaï ça? À l'intérieur de eux-mêmes. Je dis, est-ce que c'est du jour au lendemain? Ils ont il juste atterri comme ça. Si tu rencontré Obama, on t'a demandé Obama comment, en tant que Noir, il fait devenir président des États-Unis. L'a expliqué, depuis qui leur qu'elle a un rêve ça Depuis qui leur mentalité elle t'a a vivre avec une mentalité de président. Parce que je dis à tout le monde a vivre nos une réalité de pauvre. Mais pourtant, mentalité ou son mentalité de grand. Bon, Dieu béni, nous. Bon, j'espère que bon Dieu fait nous comprendre. Parce que c'est comme qu ça une sentir nécessité pour nous, bon Dieu demander pour nous parler avec au matin. Nous espérons que bon Dieu permette que nous comprendre. Donc, tout le monde qui est aujourd'hui, ou nous une situation difficile, mais ou même vivre avec une mentalité de riche. Donc, libre face à la pauvreté, c'est d'abord au niveau de l'esprit au niveau de la mentalité d'abord pour ou libre face à la pauvreté vous êtes ce que vous pensez ce que vous croyez et non ce que vous vivez car ce que vous croyez peut transformer ce que vous vivez sans croyer qu'à transformer ça va vivre là donc peut-être un pile peut nous à vivre des moments de moments difficiles, mais comment mentalité oui. Et même un pile monde qui suicide des ce c'est pas forcément la réalité qui fait suicide mais c'est la mentalité. Dieu bénit nous, c'est la mentalité, c'est pas la réalité. Donc ça, même sous la son véritable son véritable combat, et tout son son véritable culture pour y venir niveau ça. Pour cultiver une mentalité positive, quoi que vous viviez une réalité qui est difficile. Cultiver une mentalité positive. Quoi que vous viviez, une réalité qui est difficile. Et c'est ça qui a amené d'abord vers la liberté que n'a nous avons là, Qui c'est la pauvreté. Donc, nous pas pouvons pas pour nous parler de de, de, de, de, de, de, plus de paradigmes, ça, parce que, gain le, gain riche pauvre, gain pauvre riche, gain riche riche, gain pauvre pauvre, gain pauvre riche, gain riche pauvre, gain pauvre pauvre, gain voilà. riche riche. Donc, mentalité, a capable de transformer réalité. A. Et c'est la première clé que nous avons matin pour être capable libre face à la pauvreté. C'est transformer, changer votre mentalité, changer votre mentalité, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, de voir la vie. Nous sommes tous à la l'eau. La question pose tout, comment penser. Comment réfléchir? C'est comme si nous avons dit que penser, c'est comme de l'eau. L'esprit, nous, c'est comme de l'eau. Être intérieur, nous, c'est comme de l'eau. Et méditation, nous, c'est comme si nous décardons de jus. Est-ce que nous avons, s'il vous plaît? C'est comme si on te dit être intérieur, main ou pensée ou l'esprit ou mentalité ou c'est comme si sont sont de l'eau. Et puis ça va méditer, me va me mettre là dedans, c'est comme si c'est sont de jus. Donc, leur prend pour de jus ou maintenant de l'eau qui exactement une la couleur pour de côté mettre là dedans. Il prend exactement couleur pour de côté mettre là dedans. Si vous mettez en poudre rouge, la couleur rouge. Vous mettez jaune, la jaune. Donc ça que ou baignez l'esprit ça que ou arroser l'esprit ou avec l'IA c'est ça que la baille comme résultat. C'est ça que la transformer. Donc l'eau il prend couleur poudre là quand y a qui ça ou même ou bail à l'esprit ou comme nourriture et c'est même gens on montre qui qui qui fait Jacques son fille en plus le fois c'est pas c'est pas le même moment on montre tomber dans dans adultère ce n'est c'est pas le même moment que le thé ou mon nan mais il était il était pensé l'étape nourri la pensée. C'est la pensée qui mène le monde. C'est la pensée qui mène le monde. C'est la pensée qui fait grand. C'est pensée qui, fait la pensée qui fait arriver à atteindre niveau que vous voulez atteindre. Objectif que vous voulez atteindre. À, à qui sont pensez? À qui sont médités Comment concevoir la vie ya qui comparaison fait entre réalité ou et mentalité ou. y a un monde qui était malade et puis il allait a le médecin mais a une maladie qui est assez grave. Médecin mandé pour l'opérer donc il acceptait l'opérer malgré le médecin était ouais que qualité un peu vraiment dépassé mais il a opéré patient. Lorsqu'il opéré l'opération pas réussi, il a que patient a mouru quand même. Donc il a fait tout ça capable et patient ap mourir, il a perdu la ville. Et puis médecin en juste dit bon, déjà qu'on a mouru, il a dit ça pour dramatiser beaucoup plus. Et puis, le médecin a juste décidé de Bali faire faire la lakaili. Mais le médecin a dit que le bras mourir. Mais médecin a pas dit ça. Et puis, patient aller fait la la réellement. Pour lui, il a subi une intervention chirurgicale. Donc, tout le est bien passé. Euh, bon, ça a été bien comme maladie. Ya. Puisque le médecin a opéré pour ça. Donc, il a opéré pour ça. Tout le est fini dans la la avec mentalité. Guéris. un monde qui guérit. Mais médecins ont senti les bouleversés parce que les gens qui dans un domaine de santé ils connaissent ça. Alors, ils ont un patient ou fait toutes sortes de capables pour balayer pour la vie et puis même, ils ont même un peu que temps pour mourir. Donc, en tant que professionnel, ça a, a choqué. C'est que les gens un médecin pour demander comment ils ont senti les le qui ont un mourir. Et il ont un moyen pour le sauver patient est là. Dans la tête de l'opération, réussit le guéri. Même dans le médecin, le médecin connaît M. Pral Moury. Le médecin connaît la réalité. Mais le patient, il part avec une mentalité. Et puis, le patient est là. Après un certain temps patient retourne et nous remercier. Donc là, oh doc, merci beaucoup. Tout va être était bien passé, etc. Bah, le docteur a la main. Bah. Le docteur a saisi. Le docteur a, le docteur a pas comprendre Ça a passé. Là. Il y a des gens qui veulent aller qui mourir. Mais les gens retournent et nous remercier. Parce que l'opération qu'elle a fait, là, il était bien passé, il était bien réussi, il était en bonne santé, etc. Donc c'est la mentalité et la réalité. Patient l'akali, pour il connaît pas malade. Donc plus ne connaît pas malade, il pas peut pas penser. Si le médecin dit qu'il a mouré, il a mouré vrai. Parce que tu a pas le pensé, réfléchi. Mais le parti la la Kylie, ils ont faire opération le parti avec mentalité que le guérit. Alors que médecin dans réalité elle connaît son monde qui va le mourir. La mentalité la réalité. pas connaît qui réalité que va vivre pour le moment. Je ne sais pas qu'on est qui réalité va vivre depuis quelque temps. Mais est-ce que on va vivre avec une mentalité que la réalité qui va vivre aujourd'hui va demeurer de manière permanente là-dedans Est-ce que c'est avec mentalité mentalité que on va vivre Et le message que vous avons pour vous matin, c'est changer la mentalité. Ou pensez trop bas Ou pensez trop comme pauvre Ou pensez trop comme pauvre Ou pensez trop comme pauvre vous pensez trop comme pauvre vous pensez trop pas pauvre vous pensez pas de pauvre Ou pensez trop vous pensez trop de rase? Ou pensez trop pensez Ouais, à vivre à yon mentalité, côté que l'on est un tel gombaraï, c'est se celle qui a gagné. Ou même qui a gagné tout. Changer façon de penser l'église là. Changer mentalité. Et pays a tout, c'est pays a travers en fait, son grave problème de mentalité tout. Nous sommes sous-développé c'est par rapport à notre mentalité sous-développée. Nous sommes sous-développés par rapport à notre mentalité sous-développée. Nous pensons comme un peuple sous-développé. Nous agissons comme un peuple sous-développé. Donc l'église sous de la grâce livre face à la pauvreté c'est d'abord penser comme un grand. Penser comme un riche. Faut un riche d'abord au niveau de l'esprit. Faut riche d'abord au niveau de l'imagination. Faut riche d'abord au niveau de la méditation. Parce que, où quand a un monde, on a un monde qui doit gagner combien de, de passer dans la main et puis on a toujours demeuré dans la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas mentalité de riche. Il qui doit vivre dans la pauvreté, alors que, les il ont raté pile opportunité pour devenir riche. Mais il pas qu'à saisir. Parce qu'il n'a pas de mentalité de riche. Mais monde qui vivent avec avec mentalité de riche, là, moins d'opportunités qui offrent à lui-même, la saisir. moins d'occasions qui offrent à lui-même la saisir. Parce que tu es déjà à vivre avec une mentalité de grand, une mentalité de riche. Si ce n'est une façon à penser. Parce que façon à penser, c'est un peu de façon à penser, c'est de Peut-être que l'autre clé pour nous rendre libre face à la pauvreté, c'est comprendre la loi de la semence. La loi de la semence qui est extrêmement importante pour nous rendre libre face à la pauvreté. Et l'autre bagaille, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Mais maintenant, vous voulez accentuer sur la réalité et la mentalité. Parce que si vous ne comprenez pas deux concepts, vous mettez tout le monde offrir à vous, même vous demeurez Est-ce que vous voulez changer la façon de penser? Est-ce que vous voulez changer la façon de réfléchir? Font-ils poser la question, comment penser? Par exemple, quand l'église est là, est-ce que vous pensez que nous sommes toujours là, en bon petit béton, etc.? Est-ce que vous pensez que nous avons l'église qui est climatisée? Nous avons l'église qui a un système multimédia, pendant que le culte est fait là, et puis le monde entier, en un clic seulement, est capable de vivre le culte qui a fait. Quel que soit le côté lié à travers le monde. Donc, alors, pour, si nous avons une mentalité, que nous toujours étant babeton, nous avons là. pour que nous ne pouvons pas, pas faire aucun effort. Pour retirer tirer nous en balle. Si vous pensez que de là, de bouvi, nous avons un système de vie, nous deux trois trois chants. Parce que vous êtes tellement dit là-dedans. Vous ne un voix voir encore. penser grand. Il ne penser dans un système là. Quand les pas de un de en tout pas tout qui tout grand, tout grand, qui vie au gâché c'est mentalité yo, qui rend vie au peut-être que jeune cadre avec mentalité que depuis on fontifie ti filo yo, yo yo bon La mentalité ça y a vivre gè dézone ont yo vivre dans mentalité que depuis nous on en fait 9e année bon